Elias hey Benjoma, en interview pour Kika o de Radio. Bah, ton prochain album est prévu en septembre pour cet automne. Tu as peu d'instruments sur scène, hein. tu es minimaliste. Depuis presque 20 ans, tu joues euh, ta musique, tu gardes ton style. As-tu pensé à faire du reggae Le reggae un tas est un état d'esprit, c'est pas forcément un rythme. Donc oui, j'en fais. Ah, pour être sur la scène du reggae, tout cas, <rire> pourquoi pas Mais j'ai déjà fait l'année dernière. Ouais. Donc euh, voilà, oui, le reggae, j'en fais aussi en plus. La Réunion, l'île Maurice, la France, les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne. Où aimerais-tu jouer où tu n'as pas encore joué L'Australie, l'Australie, très bien, bien. En Afrique aussi Ah oui, c'est vrai que je dis ça, mais j'ai pas été en Afrique. Ça, on pense toujours. Euh, vers le nord et on oublie à côté, euh, les racines. C'est vrai que l'Afrique, j'aimerais bien y aller. Le Mali, le Sénégal, mm -hmm. c'est une belle banque là-bas. Est-ce oui, que oui. tu as un pays ou euh, un public favori Non, parce que euh, moi, chaque public est différent et justement chaque public est un challenge. Et je pense que là que c'est plus intéressant. Tu les fais tous participer comme tu as fait ce soir Franchement, je ne prévois pas. Mmh. Non, je ne prévois... Ce n'est pas un spectacle figé. Moi, je vais donner, c'est le public qui me renvoie, je vais encore redonner. C'est de la spontanéité Oui. C'est ça qui paye. Zangoma, c'est ta musique. Tu écris, tu composes, tu interprètes en comorien. Mais là-bas, au Comores, on y parle aussi arabe et français. Et tu es inspiré dans ces langues aussi quand tu composes. Tout à fait et pour dire euh, le titre euh, du prochain album s'appelle Amani Way Amani est un mot euh, d'origine arabe mais en Comorien donc origine des Comores aussi ce qui veut dire la paix mm -hmm. et Way le chemin en anglais donc euh, ça, ça me ouais dans, dans mes textes je, je ne me prive pas en fait déjà rien qu'en Comores comme il y a quatre îles il y a entre guillemets quatre dialectes, même si c'est proche, mais il y a des mots qui sont complètement différents. Et déjà, euh, je mélange les, les trois principalement. Euh, et je mets du Swahili, je mets du français. Je mets... On, on est un peu plus métissés, on ne peut pas... Donc euh, moi-même, je suis métissé. Euh... Ça s'entend dans ta musique, hein. quand tu passes de l'un à l'autre, c'est tellement naturel. Euh, oui, oui. C'est voilà, vraiment très très joli. Et quand j'ai un mot même si tu peux le placer en anglais, parce que je mets aussi de l'anglais, mm -hmm. ou en soi ou en n'importe, c'est pas que, je me dis pas, les gens ne vont pas comprendre, c'est pas ça, moi, ma, ma première question, je cherche d'abord une mélodie, une sonorité, si c'est joli, je prends. Après c'est un challenge pour que les gens aillent chercher, pour comprendre, euh, mm -hmm. voilà. Tu as joué en première partie de Groundation, avec en tête Harrison Stafford comme président de plus, tu te sens comment après Ben, honoré. C'est l'honneur Bah oui, bah oui. Bah oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui aimeraient être en ce moment-là à ma place. Donc moi je voilà, je viens des comores aussi. Je prends ça comme un grand honneur plutôt que de la fierté. Bah oui, je, voilà, ce que je fais, j'ai jamais fait de calcul que je vais faire la première partie de tel ou tel. Et là on me dit voilà, il y a cette proposition. Ben, comme je dis, Marhaba. En comparaison avec Lulu Gainsbourg, dans ces cas-là, tu, tu préférerais Harrison Stafford Foundation C'est deux moments différents, mm -hmm. complètement différents. Mm -hmm. Justement, moi, c'est ce que j'aime. Je pense que je m'ennuierais si je faisais, même si je faisais les meilleures grandes scènes du monde, mais si je faisais que ça, je pense que je m'ennuierais. Mm -hmm. Et c'est justement, c'est quand les moments changent. Tu aimes l'éclectisme tout à fait. Tu as joué en septembre dernier en acoustique dans les grottes de Lascaux, version replay. Comment ressens-tu ta musique dans un lieu aussi mythique que celui-ci ben, J'essaye juste d'essayer de, de respecter ce lieu en amenant voilà, des choses extérieures. Euh, voilà Comme je dis, je viens des Comores, euh, on m'ouvre une porte pareille, J'essaie de ne pas en faire trop. Tu parles des Comores, donc, euh, a-t-on des grottes similaires aux Comores ou à Mayotte, là où tu vis maintenant euh, Moi, je vis ici maintenant, D'accord. Donc, Et, as quitté Mayotte euh, Mayotte, ça fait, depuis 2012, j'ai quitté Mayotte. D'accord. Ouais, sur Internet, c'est toujours marqué, euh, souvent, Mayotte. Mais, oui. <rire> mais je ne renie pas mon passage à Mayotte, parce que ça ne m'a beaucoup, beaucoup apporté. Donc, des grottes, euh, bonne question, mm -hmm. je n'en ai jamais vu, en fait. Mais peut-être qu'il y en a, ouais. mais, euh, je y a mais je pense qu'il y en a, mais je n'ai jamais été. Partir en, en investigation au commun pour chercher. Bonne les question, sûr, les je vais jeux. retourner. <rire> <rire> et je reviendrai donner la réponse. Malèche te suit depuis vraiment tes tout débuts. Euh, tu as commencé avec lui. Euh, que pense-t-il de ta musique et ta famille en général, hein, de ton parcours, de ce que tu as fait jusqu'à présent ben, Dans la logique, Malèche doit être fier, euh, okay. Après, maintenant, il faut. Il pose la question. <rire> oui, oui, ma famille est fière de moi. Oui, ouais, bien sûr. Beaucoup de fierté, j'espère. Avec, avec beaucoup de peur, mais, mais c'est normal, normal, je trouve. <rire> c'est légitime d'avoir peur quand on aime. Oui, tout, à fait, tout mm -hmm. à fait. Alors, on peut te trouver sous le label Soul Beat Records et Music Action Prod. Fred Lachaise nous l'a dit ce soir. Doit-on s'attendre à des surprises dans ton prochain album, à sortir donc en septembre Tout à fait. Ah, Même mm -hmm. moi, j'étais surpris. J'ai été surpris quand j'ai écouté tout l'ensemble. D'accord. Toujours du folk hybride Hybride, oui. Uh, folk, oui, aussi. Uh, mais uh, on a mis le pied dans le rock, dans le blues, quelque chose que j'adore. Mm -hmm. Et uh, j'ai mis du temps, mm -hmm. mais il fallait uh, attendre. Et du jazz peut-être aussi uh, pas, pas beaucoup. Mais déjà, le, le rock et le blues, il y a beaucoup de branches. Mmh. Okay. Oui, c'est du bon flow. Oui, oui, Alors oui. bon, on ne reviendra pas sur le reggae, tu vas nous surprendre, non, on verra. Oui. Je finirai avec une dernière question. Avec quel artiste aimerais-tu jouer ta musique Et est-ce que tu as un mentor J'apprécie beaucoup, beaucoup des artistes. Ah ouais, je pourrais en citer Kizia Jones. Euh un artiste comorien qui s'appelle Bakou, j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, c'est lui qui a créé le, le mot Zangoma. D'accord. Voilà, voilà que je pense que aussi réussi. Bob Marley s'il peut revenir juste pour moi, je ne pas non. <rire> c'est un appel, Bob Marley reviens. <rire> bah, Peut-être qu'au Paradis, on va en faire un concert. Euh... Ah, mais quand on se retrouvera tous là-bas, hein, ça va être grand. Oui, bon. euh, <rire> J'essaie quand je joue de, de, de regarder les, les visages des gens. C'est pas parce que les gens ne dansent pas, on ne et pourtant, il y avait un peu de tout. Mais euh, je me suis dit qu'on n'a qu pas perdu du temps. Et euh, forcément, en fait, à chaque fois qu'on fait un concert, en tout cas moi, je me dis souvent, euh, là, je peux refaire quelque chose. En fait, ce fait, c'est plus l'infini. Il y a toujours quelque chose à refaire et c'est ce qui est intéressant. Mais euh, globalement, je suis à 98% content. Voilà, on est dans le bon chemin. Donc, euh, je pense que le premier concert avec euh, Grand Station, euh, voilà, on va pas mettre le feu, mais on va débroussailler le terrain pour que Grand Station arrive tranquillement. Yeah. Sur, sur scène, j'ai euh, euh, la guitare, euh, j'ai le merlin, euh, j'ai la bouteille de, de bière, j'ai euh, le cayenne. Les petits instruments que tu euh, J'ai le kazoo, kazoo. Euh, et puis euh, les pédales loop et, euh, et les, pédales, les pédales kick pour euh, faire des percussions et euh, alors euh, les loops servent à enregistrer. Il y a des gens qui enregistrent chez eux et qui viennent mettre play sur scène. Euh, moi j'ai pris euh, l'option de venir tout faire sur place, et si je me plante, je me plante, c'est pas grave, mais c'est ça le jeu aussi, hein. c'est ça aussi, le live, donc euh, j'enregistre des boucles pour jouer dessus, donc c'est pas quelque chose que je fais tout le long de mon spectacle, parce que voilà, c'est pas, pas le but non plus, mais c'est justement de faire un, de montrer un tableau, faire un patchwork, d'ailleurs euh, la pochette de l'album ce sera en patchwork, donc, euh, <rire> donc tout va bien, dans, dans ce sens-là, ah, il y a oui. même un son de sitar des fois. Mm. Mm. Oui, le Merlin, oui, c'est particulièrement. J'ai tombé par hasard euh, et je suis tombé franchement euh, amoureux du Merlin. Et euh, je m'en débarrasse pas. C'est j'en ai deux, même pour dire euh, j'ai un, un en stock. <rire> et la différence, t'as alors la différence entre un ukulélé et un Merlin, ce serait mais ben déjà au niveau des cordes, il y, y en a moins dans le Merlin. Et euh, avec une caisse très fine. Et c'est vrai que le son, il est, il est particulier. Le son, il est particulier. Vraiment. Il est en chanteur, le Marlava. <rire> Pas mal, ça. <rire> Pas mal. Merci Elias. Marlava, comme tu as dit ouais. tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup.